pour Yoshi'sery TV et HoldisRazin.com. Aujourd'hui, euh, je vais vous présenter rapidement euh, Sega Rally Championship 95 sur Saturn. Il euh, faut savoir que Sega Rally Championship hein, est sorti d'abord en arcade et c'est un des plus gros succès de Sega en salle d'arcade. Euh, il a vraiment fait le bonheur euh, des salles d'arcade comme l'avait pu euh, également faire euh, Daytona USA en son temps. De toute façon, ils sont sortis... Euh, quasiment euh, à la même période hein, entre 93 et 95 si je dis pas de bêtises et euh, ce Sega rally là est considéré euh, déjà comme le meilleur Sega rally de la série mais également euh, comme un des jeux les plus cultes euh, de la période 32 000. donc comme je vous disais euh, il provient à la base des, des salles d'arcade euh, et il a été converti euh, pour la sortie de la Sega Saturn euh, par Sega AM2, donc c'est les, les équipes hein, qui nous ont euh, proposé euh, à l'époque aussi euh, Daytona USA, donc Daytona USA je ne vous l'avais pas présenté, je vous avais présenté, une version un petit peu améliorée, un petit peu différente, euh, discutable, c'est vrai, euh, qui était Daytona USA euh, Championship Circuit Edition, si mes souvenirs sont bons, il y a un bon petit moment déjà, euh, donc on va commencer tout de suite, euh, comme vous l'avez pu, euh, vous allez pouvoir le, le remarquer. Euh, on a la licence WRC de 95, euh, avec deux, voilà, c'est une licence partielle, il hein, n'y a pas tous les véhicules, malheureusement. On retrouve la Toyota Celica, euh, qui était euh, à l'époque, il me semble, euh, conduite par Didier Auriol, qui a été champion du monde du rallye, et c'était un français, hein, avant Sébastien Love, euh, et une Lancia Delta. Euh, que pas trop trop pas trop trop mal les deux voitures sont quand même assez équivalentes allez c'est parti donc on a trois on a droit à trois modes de difficulté euh, dans ce jeu euh, un mode easy un mode normal et un mode hard euh, c'est peu mais vous allez voir quand même que le jeu est quand même un petit peu retort vous avez trois courses et c'est là au niveau du, du contenu ça va faire un petit peu mal. Là, la première ici, vous voyez, c'est euh, la course du désert. Donc, ce qui saute euh, directement aux yeux, franchement, c'est les, les petits détails là qu'on a euh, qui sont anodins et qui paraissent anodins aujourd'hui, mais qui, qui, qui faisaient son effet à l'époque. voyez, les, les petites particules de, de poussière qui sont laissées derrière, euh, derrière le véhicule, c'est quand même assez excellent franchement c'est super bien fait hein, quand on traverse le sable comme ça regardez la bagnole hein, que ce soit devant ou, ou un petit peu derrière comme ça euh, regardez cet hélico là super bien modélisé aussi en 3d qui nous laisse un petit peu de la poussière franchement c'est super bien foutu donc là la course se fait qu'en un tour euh, parce que au préalable j'avais euh, réglé euh, justement tout ça afin que, que ça fasse seulement un tour, vous avez la possibilité de régler les options de manière à faire des, des courses de trois tours bon faut savoir que voilà, c'est purement arcade, euh, que normalement une étape de rallye à euh, proprement dit, hein, c'est pas un jeu de simulation hein, c'est un, un jeu d'arcade euh, un jeu, de, voilà, un jeu de, de, de rallye de simulation vous aurez proposé plusieurs spéciales et pas non plus euh, des tours à faire comme ça sur un, sur un circuit comme on peut l'avoir là Ici c'est le circuit de la forêt, vous voyez déjà un, un environnement euh, radicalement différent, vous voyez les petits détails encore une fois, hein, les petits oiseaux là qui, qui sont passés devant nous là, euh, qui étaient en.. en... C'est quand même bien rendu. Les circuits sont, sont super vivants, hein, comme vous pouvez le voir là sur, euh, sur le côté avec les petits murets, les falaises, les, les sapins. Euh, franchement c'est du gros boulot. Euh, et comme je vous disais, ce jeu est purement un jeu d'arcade. Euh, vous aurez trois modes de jeu. Le mode euh, arcade comme vous voyez sous vos yeux, hein, ce que j'ai opté pour, ce, pour cette partie, pour cette présentation. Un mode classique euh, qu'on appellera le mode Time Attack, hein, où vous devez euh, contre la montre battre votre record, ou un mode euh, en versus à, à deux joueurs. Pour 1995, il faut dire quand même que la, la modélisation des, des véhicules est quand même plutôt correcte. Euh, voilà, c'est pas trop cubique, euh, c'est assez fin, je trouve que ça tient encore même bien la route par rapport à certains jeux qui avaient pu sortir un petit peu plus tard sur, sur PlayStation, euh, c'est du très très beau boulot. Le seul défaut que j'émettrais et qui pour moi aujourd'hui a un petit peu vieilli, euh, simplement le, le texturage euh, de la bagnole. Euh, qui me semble un petit peu cheap, voyez ici. Euh, un peu pixelisé, c'est pas euh, extrêmement euh, propre. Ça s'est amélioré euh, dans d'autres jeux de Sega, d'arcade euh, du même type à la suite. Mais là, c'est vrai que pour ce, cet épisode de Sega Rally, hein, le premier du nom de la série, euh, on est un petit peu en, en dessous de ce qu'on était en droit d'attendre. Euh, sachant que la borne d'arcade était bien entendu beaucoup plus jolie. Ça va de soi. Donc, comme je vous disais, regardez le level design. Quand même super vivant, là c'est le... Euh, C'est le circuit de la montagne, donc super joli avec une ville comme ça en, en montagne, hein, les bâtiments... Euh qu'on voit au bout, euh, franchement c'est super classe la foule sur le côté, euh, c'est une nouvelle fois très bien rendu et surtout euh, ça ne, ça n'enlève aucune fluidité au jeu, le jeu est super fluide et ça c'est une des grandes qualités de ce Sega Rally -là. Euh, peu de clipping et surtout une fluidité à toute épreuve euh, moi franchement ça m'a vraiment impressionné quand j'ai repris ce clip en main là. je pensais avoir euh, à faire un... je pensais que j'aurais à faire en fait un un jeu, de, un jeu un peu un peu clippé et tout euh, comme c'était le cas sur Daytona USA c'est vrai que sur, euh, sur Daytona USA c'était quand même une catastrophe le clipping par rapport à la, à la version arcade là on se retrouvait quand même avec quelque chose de, de super classe et la fluidité est vraiment extrême euh, et il n'y a quasiment pas un peu euh, de ralentissement, en tout cas de ce que j'en ai vu J'y ai joué euh, 3 bonnes heures euh, Franchement, euh, niveau ralentissement euh, J'ai pas été embêté euh, Le jeu tient la route euh, à 100% Donc voilà, ouais, comme vous voyez, ça se joue au, au timer Et là, je me suis fait avoir Puisque j'ai pas réussi à atteindre le, le dernier checkpoint Game over yeah C'est pas culte ça Franchement Ça c'est culte C'est les bruitages euh, cultissimes de, de ces gars Qui ont fait euh, aussi rentrer Sega dans la légende En tout cas en ce qui concerne l'arcade c'est certain euh, Et si mes souvenirs sont bons On avait ce Game over yeah Y compris sur euh, euh, la version Saturn Et la version arcade de Daytona USA hein, Si je dis pas de bêtises Donc là on va recommencer je vais vous montrer un petit peu avec la... Euh, la Lancia Delta, euh, qui était une des un des véhicules hein, euh, dispo euh, en WRC à, à cette époque. Euh, je crois que c'est voilà, c'est ce genre de voiture-là hein, que ce soit la Toyota ou, ou euh, la Lancia. C'est plus du tout des constructeurs qui officient dans le championnat du monde des rallyes désormais. Euh, il court, euh, il doit y avoir que deux trois types de véhicules désormais. Euh, Citroën, bien entendu, avec Sébastien love, voilà. Regardez-moi cette vue intérieure avec cette impression de vitesse absolument saisissante. Là, au niveau de la conduite, c'est un petit peu plus difficile, forcément. Mais franchement, <coughs> pardon, euh, ça cartonne. Regardez comment ça envoie du lourd avec cette impression de vitesse. Euh, le véhicule qui bouge et tout au niveau des suspensions, c'est super bien rendu. Un gameplay euh, qui va se faire vraiment tout en dérapage, avec du braquage, du contre-braquage. Ce qui est excellent aussi, c'est vraiment euh, les différents... Euh, Niveau d'inclinaison de la piste, vous voyez que c'est pas euh, euh, rectiligne quoi, on va dire c'est pas euh, sans relief, hein. vous avez des côtes, des descentes avec des bonnes petites bosses et tout. Et franchement ça c'est super sympa aussi. Une petite gestion de collision, vous voyez quand même que ce véhicule là, euh, j'ai pas pu rebondir non plus dessus, il m'a quand même fait bien ralentir, même s'il m'a permis de me remettre euh, tout à fait droit dans, dans le virage. Quoi. Deuxième circuit, la forêt, on se le refait, une petite fois. 3, 2, 1, go Donc ouais, franchement, au niveau pilotage, ce, ce Segarali c'est vraiment un plaisir euh, d'apprendre à piloter les, les deux WRC de l'époque qu'on nous, qu nous propose. Euh, franchement, il euh, y a un petit temps d'adaptation à, à avoir, mais, mais c'est super euh, facile à prendre en main. Le titre est quand même accessible, euh, tout en restant quand même très technique, euh, et c'est l'une de ses euh, grandes forces. Euh, à mon sens, euh, c'est de proposer une accessibilité tout en euh, proposant également euh, une belle marge de progression pour ceux qui voudraient améliorer leur, leur chrono, euh, obtenir des, des trajectoires absolument parfaites, euh, c'est tout à fait possible de, de progresser, euh, mais surtout de ne pas laisser voilà. Euh, les, les joueurs débutants de côté dans ce titre et ça c'est vra vraiment sympa on sent bien aussi et ça c'est super aussi au niveau gameplay euh, les différents changements de revêtement qu'on peut avoir euh, bah, sous nos roues sous les roues de notre WRC hein. que ce soit le sable, l'eau euh, l'asphalte ou ici la boue euh, franchement c'est super bien rendu on sent vraiment le changement d'adhérence le changement de revêtement sur nos roues, et ça c'est vraiment euh, un des points qui m'a le plus surpris je pensais pas retrouver vraiment euh, ce cette qualité euh, au sein de ce titre. Bon bah on a fini la deuxième piste. Tranquille. On va se réattaquer à la, à la troisième. <rire> qui a eu raison de nous tout à l'heure. La montagne. Très belle piste hein. J'aime beaucoup celle-ci. C'est probablement une de mes préférées. Euh, une piste très technique quand même, mine de rien. Avec euh, une chaussée qui est vraiment euh, réduite. Euh, tout à l'heure, c'est vrai que on avait vraiment euh, sur les deux premiers circuits des chaussées quand même assez larges qui nous permettaient de, de faire des virages avec une grande amplitude. Là, il faut quand même essayer de coller euh, un maximum euh, au mur histoire d'avoir la, la trajectoire optimale. C'est pas forcément euh, évident, euh, surtout que là, en termes de, de virages, ça commence euh, tout doucement, euh, tout doucement à se euh, avec des virages notamment comme celui-ci en. On épingle à cheveux et oui forcément, <rire> on va rentrer un petit peu dans les.. dans les murs. Côté bande-son, bah écoutez, euh, ce Sega Rally là va vous proposer en fin de compte une bande-son sans surprise. Euh, si je puis dire, puisqu'elle est tout à fait dans le, le plus pur esprit de Sega, le plus pur esprit euh, arcade de l'époque. Euh, C'est du hard rock. Voilà. Et moi, je suis.. Je vais vous faire une confidence, je suis quand même assez nostalgique de cette époque où on avait ce, ce type de son-là dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui, bah, malheureusement, se... se fait plus beaucoup. Et à mon sens, c'est vraiment euh, l'identité de Sega. Euh, ce type de son-là, c'est vraiment euh, l'identité, l'ADN. C'est inscrit dans l'ADN de Sega, d'avoir des musiques pareilles. Euh, et surtout, voilà... Euh... Ça renforce, en, en, en, en tout cas, une nouvelle fois le, le côté arcade de Sega. Euh, ça pète, quoi. Voilà. Que ce soit graphiquement, au niveau du fun player, euh, au niveau, euh, au niveau son, euh, ça envoie ce qu'il faut. Et c'est ça, euh, c'est bien ça l'essentiel dans ce Sega Rally là. Euh, bon, donc là, on est encore foiré. Alors, ce que je vous propose pour ce dernier run, euh, bah c'est tout simplement de passer en, en vitesse manuelle, euh, histoire de gagner. Euh, quelques chevaux apparemment on va juste refaire un petit tour par les options histoire de vous faire écouter vraiment cette, cette fameuse bande son un petit peu plus en détail montez le son d'ailleurs vous pouvez écoutez moi ça Ça, dé, ça décoiffe, franchement c'est excellent euh, du même niveau que la bande son de, de Daytona USA pour moi euh, ça va sans dire franchement euh, aucun problème euh, donc voilà je vous dis euh, niveau son euh, ce titre là euh, est tout bonnement excellent euh, dans le plus pur esprit Sega de l'époque euh, après bon voilà vous avez le traditionnel euh, speaker de Sega euh, Avec le 3 to 1 euh, Go euh, Finish etc euh, Les indications du copilote qui se révèlent quand même fort utiles parce que vu que ça va assez vite euh, C'est quand même assez important euh, d'avoir des panneaux euh, et des indications concernant les virages à venir puisque vu que ça va vite il faut quand même euh, On va dire s'adapter au mieux euh, concernant les, les circuits puis voilà vous pouvez écouter un petit peu via le sous test pardon un petit peu tous euh, tout oh les sons euh, euh, qui sont inhérents au jeu voilà donc on va sortir et on va repartir une nouvelle fois sur le sur le fameux mode arcade <rire> c'est parti et on va passer en, en vitesse manuelle vous voyez que, vous allez voir qu'ici, en vitesse manuelle, vous pouvez quand même glaner euh, des points d'accélération euh, bien plus intéressants, bien bien plus, bien plus grands, euh, négocier davantage vos trajectoires, vous allez voir 3, ça tout de suite. Ah oh putain ce son j'adore, c'est une tuerie. Alors moi au départ j'avais pas fait gaffe mais il faut bien penser à enclencher tout de suite la première. Euh, je pensais que la bagnole allait démarrer directement en première, mais en fin de compte, non, ils font bien enclencher la deuxième, la première parce que sinon vous démarrez pas. Moi, ça m'est arrivé, euh, j'accélérais et puis je suis resté sur le carreau en fait, euh, <rire> j'avais pas enclenché la première. Vous voyez là directement en rétrogradant tac, On peut négocier au mieux la, la trajectoire Et directement réaccélérer en, en sortie de piste en, en changeant de rapport Donc vraiment voilà ça va pousser un petit peu dans les rapports Et ça vous permet de gagner quand même quelques précieuses secondes euh, bah Pour atteindre les checkpoints Parce que vous l'avez vu là c'est pas forcément évident On est en mode normal euh, Comme je vous l'ai dit il y a trois modes de difficulté Facile, normal, hard euh, Déjà en mode normal c'est déjà un petit peu plus retort hein, Pour atteindre les checkpoints Vous voyez là hop directement accélération en, en sortie de circuit. Enfin voilà, nickel. Euh, en plus c'est assez simple euh, d'allier le, le gameplay technique avec euh, directement le, la gestion des, des vitesses de manière, euh, de manière manuelle. Il n'y a pas trop de soucis, franchement je me suis fait très rapidement et c'est bien plus euh, bien plus agréable. De toute façon au niveau des, des high scores qu'on peut consulter en fin de partie. Et oui fin de partie seulement puisqu'il faut euh, déjà réussir à terminer le championnat euh, ce qui vous permettra d'inscrire votre nom dans les, dans les high highscores euh, vous pourrez le consulter ce fameux high score, et vous verrez que bah, les, pro, les premiers chronos en tout cas du CPE sont, sont occupés par euh, les personnes qui ont testé le... enfin qui ont joué euh, en automatique donc je sais pas si c'est les records de développeurs ou quoi ou si c'est du fake mais quoi qu'il en soit voilà, pour bien maîtriser le jeu il est essentiel euh, d'avoir recours à la boîte manuelle euh, parce que sinon c'est quand même un petit peu chaud euh, d'arriver euh, à être super rapide euh, sur les circuits quoi. J'adore avec ce petit passage dans le tunnel là hop on rétrograde on dérape et on repart en quatrième direct c'est nickel tout simplement. Donc les loadings, je sais pas, vous avez dû remarquer là, de toute façon sur le sur le début de, la, de cette partie, de ce test, euh, ils sont super rapides, ça c'est vachement bien parce que ça casse pas du tout le fun des parties, on enchaîne les circuits, oula... Euh, on enchaîne les circuits à une vitesse euh, dingue. Euh, et d'un circuit à l'autre, il n'y a quasiment pas de temps d'attente. Vous allez aller attendre quoi 2 secondes, 2-3 secondes maximum. Euh, ça, c'est une grosse qualité du titre pour bon, On voit que la galette n'est pas remplie, à mon avis, aussi euh, à ras la gueule. Enfin, tout est optimisé au maximum euh, pour essayer d'être le plus fidèle possible euh, au jeu d'arcade. Et là, ici, c'est une belle réussite par rapport à une nouvelle fois. Je fais une comparaison hein, à Daytona USA. Euh, c'est une nouvelle fois une belle réussite. Il n'y a aucun souci euh, à ce niveau-là. Vous voyez, là, on va terminer la course et vous allez compter avec, euh, avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6 pour 6 euh, secondes à peu près. Franchement, c'est bien plus qu'honorable. J'avais un petit peu exagéré. <rire> Donc ouais comme je vous disais, euh, bah voyez l'impression de vitesse qui est tout simplement euh, une tuerie cosmique euh, Franchement c'est excellent, c'est super fluide, ça reste très jouable, c'est dynamique euh, Surtout en vue intérieure, franchement je suis deck de ne de pas avoir euh, un volant saturne Parce que j'aurais bien essayé avec euh, les, les palettes au, au volant et tout Franchement euh, ça aurait dû être carrément terrible sur, avec le Arcade Racer Alors que j'ai failli me l'acheter les dernières en brocante, j'étais con, j'aurais dû le prendre pour, euh, je pense j'aurais pu m'en tirer pour euh, 10 euros à tout casser euh, et je regrette de ne pas l'avoir pris franchement parce que ça aurait pu être euh, franchement sympa de, de se tester ce ali là au volant euh, je pense que j'aurais pu avoir euh, une très très belle surprise en, en y jouant au volant donc pour conclure parce qu'on va pas <coughs> pardon on va pas euh... S'éterniser sur le test de ce Sega Rally, je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel, euh, la durée de vie c'est vraiment le, le, là où le bas blesse, euh, c'est un jeu d'arcade donc la durée de vie elle s'en ressent forcément, elle est assez ridicule, euh, Trois circuits euh, qui vont quand même en difficulté crescendo comme je vous ai dit, vous en avez un caché euh, qui est le lac, euh, qui va être un petit peu plus difficile, plus long, plus tortueux. Vous voyez là, en rapport manuel, j'ai réussi directement à finir la course, donc euh, plutôt pas mal. Il euh, y a un gain de vitesse quand même qui est pas négligeable. Hein. Euh, trois modes de difficulté, euh, deux voitures plus une à débloquer. Avec un mode de time attack, histoire de battre vos records avec euh, bien sûr le, le traditionnel Ghost. Et euh, un mode versus en deux players. Donc voilà, ça manque un petit peu de contenu euh, qui aurait pu... Euh permettre à Sega Rally vraiment de se hisser euh, à d'autres références telles que Colin McRae Rally, moi j'avais adoré le premier Colin McRae Rally sur euh, sur Playstation euh, j'avais trouvé tout bonnement énorme avec une super dirée de vie, là c'est pas le cas sur Sega Rally et c'est dommage parce que franchement, euh, tout en conservant les, les grandes qualités de ce de euh, ces Sega Rally, si on avait eu du contenu avec euh, plus de spécial, euh, oh, des championnats plus longs et tout, ça aurait ouais, pu franchement time, être de la balle. Un... Euh, mais bon, tant pis. Euh, ils ont voulu euh, être quand même un peu fidèles au, à la borne d'arcade et ceci explique donc cela. Quoi qu'il en soit, moi je trouve quand même euh, pour terminer là-dessus que le jeu il a quand même vachement euh, amélioré.. Euh, pas amélioré, je veux dire influencé j'ai l'impression le mode rallye. Était dispo dans Grand Turismo 2, euh, c'est très calqué quand même sur Sega Rally, hein. dans mes souvenirs ça ressemble beaucoup à ce mode rallye de Grand Turismo 2, et je pense que voilà, ce Sega Rally là, euh, au niveau des influences pour le mode rallye de GT2, il n'a pas été euh, anodin, ça c'est certain. Je vous laisse améliorer, euh, je vous laisse, pardon, euh, admirer le, les replays qu'on peut avoir euh, en fin de championnat. Vous voyez ce zèbre et tout, là c'est rempli, c'est fourni, franchement c'est la classe. Euh, c'est replay donc euh, sur nos trois courses euh, auxquelles on peut avoir accès en fin de championnat. Euh, avec trois caméras disponibles, hein, une caméra poursuite là comme ça, euh, assez sympa. Euh, qui vous permet d'admirer euh, à fond vos trajectoires. Et puis voilà, repasser éventuellement en, en vue intérieure ou, ou en vue euh, traditionnelle. Bah voilà, bah écoutez, c'était Yoshi, pour Yoshi, The Real TV et OldiesRising.com. C'était le test de Sega Rally Championship 95 sur Saturn. Un excellent titre, qui n'a quasiment, pour dire, euh, pas pris une ride. En tout cas, en termes de gameplay, le fun reste super présent. Euh, graphiquement, ça reste euh, encore très correct par rapport à certains titres de l'époque. Et bah, forcément, si vous avez la possibilité de vous choper à moindre coût, euh, je recommande chaudement ce Sega Rally. Allez, tchuss